Entrons dans les pas de Jésus et parcourons les pas des créatures afin qu'elles s'acheminent vers la plénitude de la vie de la suprême volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Buvons aux belles paroles de Jésus qui tracent le chemin du bonheur. Prenez sur vous mon joug, je vous soulagerai. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce.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 Suivons chacune des pensées de Jésus et couvrons chaque pensée des créatures pour leur donner le reflet de la pensée divine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amenons avec Jésus toute la famille humaine chez sa mère à Nazareth pour que ce contact avec la sainteté de sa mère nous redonne un nouvel élan pour le suivre, lui l'unique chemin.